Yo les Ultras, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je vais commenter trois matchs du Six Invitational. C'est l'événement majeur de Rainbow Six. C'est carrément un truc de malade. Je vais vous partager ça sous forme d'un petit condensé avec les meilleurs moments, les meilleurs frags. En gros, ça va vous régaler. Je vous laisse vous installer. Posez-vous bien. Bon visionnage. Allez, bouge pas il a, a joue malin là il sait qu'il est là, le préfet. Oh, oh là là oui oui Allez, Bridé, déclenche. bien joué, ça enfin, Par contre, il n'y en a aucun qui abandonne. Hein. C'est stuff, décale, stuff, décale. Hein. Ouais, parce que là, il a des ADS, des systèmes trophies. Oh, Bridé qui tente voilà, un là, truc. Oh, oui, oh c'est oh, ah, oui. oh, oh, beau, Ah Oh, c'est beau, Bridé, le, le double. Oh là là, t'as vu ça, mec Il est passé à travers le truc électrique et tout. Ah mais Là, il a, là, il a redonné l'avantage euh, au BDS et tout. Oh, Sheko La clé mort qui se déclenche oui c'est le smoke Ah oui le préfire ah. aussi Sheko oh, Ok Sheko qui fait tomber euh... oh, là, Et Sheko qui finit le round oh, oh, là. là. Checo, ils... ils ont pas joué enfin, c'est bien parce qu'il se réveille parce qu'il était pas joué, était Magnifique ça... hein. ouais, fou, Bah fou, il... il... au moment où t'as as dit qu'il était pas dans son match il s'est fait tuer à ce à ce round là Oh Sheko Oh, Checo. oh là, là, Checo. non mais je... non mais les gars Checo c'est. il est pas humain ce mec là Et là on voit qu'il a qu'il un Cyril qui va être contact directement sur la Valkyrie qui va la détruire mais on a perdu Sheko dans le procédé le hein, euh, oh, oh a toujours Oh le truc de merde! Quoi Là il l'a buté Il l'a éteint. Il a libéré le BP du coup pour eux Oh le monstre Il y a de 4v3 là En plus euh, il y a RHZ là il est super low En vrai là Ils sont Il se passait quoi là Pour il y avait une... oh. un emoji de rodade Il y a eu un, non, a eu un ah. petit bug d'affichage voilà. Ça c'est la Yig ah. tu vois, balance ses boules Bah là ça a été avalé par un ADS Donc ADS c'est un ADS, ADS sont... qui avale les projectiles Et là ça part ça Voilà profite. Là tu vois ça. un oh peu... Oh là là alors chaque coup, il est blanc, il ne pouvait rien faire, mais là, LMJ, la... justement, dont tu parlais, qui, qui lui, n'est pas blanc. C'est exactement ça. Ouais, parce qu'il a Warden. Et là, 3v2, 3v2, on va avoir 2 BDS, on va. Et voilà, on s'est fait euh, rebouffer, on a plus de dingue maintenant. Maintenant, il fallait comme un bonhomme, et non Ah, la kill attention à Aïe, aïe, aïe, ça a fini sur un clutch, bridé 1v1. Un 1v1, un bridé, bridé, bridé le clutcheur. Moi, moi, moi bon. je pense qu'il le, qu le fait. Oh, oh il s'est blanchi. blanchi, il s'est blanchi. blanchi. Oh là là Oh, le fail Côté droit, là... Gros, tu, fond... tu le vois progresser bah, mais il, fait il fait tomber... Oh là là Oh là là Oh Oh non Il l'a pas eu Non, il l'a pas eu. Attends, et son mate, il fait quoi, là oh. Ah, c'est bon. Non, mais frérot, ça joue, ça joue là Ah, là, ça joue. Ah, mais là, ça joue Oh, ah, ah, tu... ah, ah ah, le non, chui, oh, non, non. <rire> Ouais, la spécificité oh. de ce, ce top SP c'est que genre bah, t'as plein de petits endroits pour te cacher. Ah, ça c'est super intéressant. C'est quoi ce truc Bah, en gros, il va lui il a il deny un spot. Oh Oh Oh, oh Dommage. Ah, non Dommage. Dommage. de cacahuète qui fait tomber Alem. Non. Non. Non. Non. Oh, il replante gros. Ouais. Mais et Bibou ah, Non là, là, Bibou Bibou alors, oh, bibou, là, bibou, fait, bibou, oh bé mais... Et juste question, pourquoi est-ce que des fois certains joueurs sont knock okay. et d'autres fois certains meurent instant En ça dépend du stuff qui est utilisé, ça dépend de, de, de l'arme... Ouais, ok les gars, ok ok, avec ça marche. grenade, tu peux, être, tu peux être down euh, avec une grenade, euh, si la grenade est un peu trop loin pour te tuer. Ouais, il si va se faire baiser. Ouais, c'est trop compliqué. Ah, non P4 qui te choque. Wow, comme ouais. ça avec un squelette, 3 kills, un Oh la la! Nice! Frérot, il les a pulvérisés le dos qui s'an. Ils il il prennent du stuff, là. hein. Oh la, one way qui l'aide à prendre 2 kills. Oh là là Oh là là, 2v2. On a réussi à revive Mugly, mais on est extrêmement loin. Maintenant, il va falloir planter. Malheureusement, il reste 10 secondes. On a perdu le diffuseur au niveau de ce bleu, donc on va devoir push pour les joueurs. Oh oh oh oh 2v2. Oh. Oh. oh là là. Non, Rise! C'était de l'autre côté, 3 secondes. Rise qui va tourner. Est-ce qu'il ne trouve pas Oh, oh, là, oh, là, oh là, le 4v2 qui est gagné de la part de G2 ouais. Oh là là. Oh, oh non Ok Mowgli oh a non. pris un autre kill. Mugli a pris un autre kill. Bibou, oh Bibou, le très beau flank de Bibou qui a réussi à, à revenge Mugly. Par il faut faire attention. Mowgli qui est bloqué. Hein. Mowgli qui est bloqué dans, dans le corner, c'est du 2v2. Doki Do une... il, il est complètement bloqué. Hein. Une très belle smoke, très très belle smoke. Oh non, on se fait avoir par Doki. Oh Bibou 1v1 Oh non C'est fini C'est fini Zonra Bravo Bravo Wolfcam yeah. Donc, on va parler un peu des équipes, des updates. Et à partir de 21h30, les gars, l'affiche, elle fait envie. Mais mec, tu sais que j'ai lu plein de choses sur les nouveautés qui devaient arriver. Genre, il y a plein de nouveaux opérateurs et tout. Mais même, il y a, il y a tellement, tellement, tellement, tellement de nouveautés. Il y a des pages de nouveautés. Comment ça se fait qu'il y ait autant de nouveautés qui sortent en mode d'un seul coup c'est pas vraiment d'un seul coup. Ils annoncent, genre ils ont un, un, un plan pour l'année. Nous, pendant le Six Invitational, chaque année, c'est ce qu'on appelle une roadmap. Et en fait, c'est découpé en quatre saisons. Il y a sur chaque saison et sur toute l'année, du coup, on a des changements qui vont de, du core gameplay, donc des changements qu'il y a dans le jeu, jusqu'à l'expérience utilisateur. La purité, la toxicité, les changements d'interface. De, de, J'ai vu, il y a des nouveaux opérateurs. Et, et il, y a, il y a aussi un nouveau système pour pouvoir tester ces opérateurs maintenant. Le premier round, il était... Euh... En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que même après le round, on voit les POV des joueurs pendant des actions qu'on a peut-être ratées. Tu vois, ça, c'est un truc qui a été ajouté à Oh Oh Oh, oh Pas très légal. T'as vu ce qu'il lui a mis Alors, on voit... Il y a 55 secondes, à a Blur qui va push. Attention parce qu'on va drop. Va falloir... Oh là là, va... ça tombe ça tombe, ça tombe vite. Oh là là, G2, comment ils sont groupés, gros. Ça, ça, ça... Fait Oh non Oh Oh Oh La triple kill La triple kill The Tank The Tank petite parenthèse, l'un des changements dont on n'a pas parlé, c'est le rechargement. Maintenant, quand tu... ou la nez par en dessous... OOOOH Allez, Kaze C'est dernière fois, maintenant il reste 30 secondes, on n'a plus rien par contre. On oh. se fait tuer en plus de ça. On se fait Oh, Ben Donc, il euh, y a Rulio qui, est, qui vient qui s'occuper du carrelage. Intéressant, parce que là on a posé le shield, mais Blur qui a réussi à faire tomber Hertz. Donc on peut pas compter le drop Oh, le drop de JV qui arrive à couper la rota ici. Ah oh, bien joué la part de Benja. On peut pas, on Oh peut pas tuer. Oh, voilà. Ben, ben, qui a, ben qui a éclaté aussi Là on va essayer de planter, on va pouvoir planter, on a le double Fidosa devant soi donc on est assez safe, on n'a pas de stuff Oh mec, il y a, euh, oh, là, il, y a, là il, va, il va falloir rester serein et, Oh non mais, non mais là il est dans la meilleure situation parce qu'il a une batteuse dans les mains Il a un shield, il sait qu'il y a un joueur à sa Je le, goût, oh. non, Benja oh, Benja, le là Benja Oh le goûte. Là c'est intéressant, on voit les Alemao qui jouent Warden donc il voit à travers les flashs, à travers les smokes et le travers Oh de Alemao sur Julio oh. oh. On va rentrer ah le oh, oh non, oh non Il en a mis deux Oh le coup Oh la la la la la la la la la la la la la Bien, parce sont... attends, mais attends, mais attends, il est sur un clutch là, frérot. En train de se Mais quoi, je, genre, je parlais plus, j'étais pas bien. Ouais, mais moi je t'en Oh, ah, bien joué. Oh, okay. ouais. Et Ben euh, Quoi, Draki là Je comprends pas, bien joué ça de la part de Doki. Deuxième kill de Doki dans le round. Oh, ça sert oh, à Ben Ben qui a, qui a attaqué, gros. Oh, le cochon le... Il est attaqué ça, en, fait... en fantôme, c'est ça Sans ouais, faire vrai. de bruit La flash pour, de la part de Wolves qui va décaler directement. Le CK ne passe pas, premier kill pour Wolves. Ok, ça, ça passe, il y a Alem qui vient de tomber. 5v4, qui ouverture. On a réussi à donner. Oh, bien joué. Oh là là, Ben qui se fait... Doki. Doki qui réceptionne un premier. Doki gros, qui se fait tuer 4v2. Il se fait exploser oh, 4v2. 4v2. Le C4 okay. de Virtue, 2v3. Lou qui tombe, 3v2. 1v3. On dirait que c'est un pari gagné. Ils ont l'info sur lui, c'est perdu. Oh C'est jamais perdu, hein. Ah, oh, il va décaler au bon moment en plus. Oh la tête qui passe pas, bien joué. Oh c'est tendu. Oh c'est 3v3. 3v3. Il, reste 3v3. 20... il reste 25. Il reste 20 secondes, 20 secondes. Toi, 3v2 oui, pour, euh, oui, il tombe Toki qui fait qui donne l'avantage Non case qui revenge Il reste 10 secondes 2v2 5 secondes gros Blue 4 2 HP 0 secondes 1v1, 1v1 Il y en a un qui est down, c'est du 1v1 C'est du 1v1 Oh mon oh. dieu Benchmaster The Case, Le jeune prodige, prodige. On, a, on a les deux POV Oh c'est l'Overtime. On oh, a 2 la Non Non, de non, non, non Et Benjamin Storch qui récupère un kill. Deux kills à récupérer la part de G2 oh, Deux kills On commence à paniquer un petit peu. 5v3 5v2 5 v v 4 5v4 2 g 2 champion v 4 invitational. v 4 2 5 Incroyable. J'ai deux gros. Incroyable. Incroyable. Pas y croire, mais pas y croire. GG. It's G2